j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un loup en origami donc à la fin il y aura une option soit vous pourrez le faire comme ça qui hurle au clair de lune ou alors vous pourrez le faire assis comme ça donc pour ce loup vous aurez besoin d'une feuille de papier carré si vous n'avez pas de feuille carrée, vous pouvez en faire une à partir d'une feuille à, à quatre avec cette vidéo-là que vous voyez apparaître ici. Donc l'option est ici, donc si vous voulez que le loup hurle, il faut ouvrir, plier ça, et cette partie là vous la ramenez au milieu, et là vous aplatissez ça, et puis après vous ferez les mêmes étapes jusqu'à la fin. Moi, je vais rester dans la position assise. Allez, on continue Bravo, vous avez beaucoup de talent en origami. Vous venez de finir un très beau bon loup. Maintenant, si vous voulez devenir encore plus fort en origami, voici le prochain niveau. Juste ici, là. Ah oui, et est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, dans les commentaires, si tu as fait une version du loup comme ça ou comme ça A bientôt